Pourquoi Internet me propose d'acheter tout ça Parce que chaque fois que tu cliques, la toile enregistre ta vie privée. La protection de vos données personnelles se décide au niveau européen. Cette fois, je vote. Élection européenne du 26 mai 2019.